bonjour tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo fait que là ça va être comment rendre un char en gomme nice fait que là ben, dans le fond je suis dans une session en vidéo publique fait que vous allez vous rejoindre à un secret SCF. après ça vous allez faire une demande d'activité de c'est mignon vous allez il, il demander une activité. What can I help you with? My bon, pleasure. Vous attendez qu'elle qu arrive. Bon, elle est là, Vous allez vous mettre à la petite pancarte. Puis bien sûr, il faudrait il faudrait être dans votre euh, euh, salle d'accueil, je pense, non? Non, c'est pas une salle de cadre, c'est un salon auto. Vous pouvez être dans votre salon auto, la petite pancarte. Fait que là, je viens ici. Simeon, je viens ici. Bon. Un coup là, ben, vous faites vraiment. Vous appuyez sur le Start en premier. Puis vous vraiment vous dépêchez à accepter l'invitation de Simeon. Faites vraiment le Start en premier, pas en même temps, vraiment Start en premier. Puis dirait vous acceptez l'invitation. Le, le, bon. En okay, fait. Stop, on clique. Oh, là, je l'ai trop fait vite. <rire> bon. Et okay, là, on revoit sur le téléphone. C'est mignon. On fait. Stop, puis on clique. Ah oh, non, shit. C'est. Euh, <rire> bon, ben, ma ben, gaffe. faut qu'on va vous accepter. Non, même pas. C'est vraiment ça, c'est faisais. Attends, as-tu le. ok, il y a la flèche, ok. Bon, vous allez. Tac. Stop, tac. Bon, là, j'ai entendu le clic, ça veut dire c'est bon. On va sur Activité. Je vais Activité. Créer par App Store. Vous allez à la mission, vous avez saisi la première. Ben, on rejoint. Bon. Un coup arrivé dans l'activité, vous la quittez directement. Puis quand ce que vous allez la quitter? Vous mitraillez la flèche de droite. Ouais, C'est pas aller à la type vous la quittez. On mitraille la flèche de droite. Là, c'est good. Ah, pas tard. OK, bon. J'ai mal fait. Ça veut dire que ça, si ça, ça veut faire ça, ça veut dire que vous n'avez pas accepté l'invitation à Simeon. Bon. Là, on va là. On fait... Stop. En clé. Bon j'ai trop fait vite. Bon, j'ai trop fait vite. Yep, on vient ici, stop en clic, aïe, hey. stop en clic, pourquoi catalogue l'avait là, bon, ok, stop, bon, là, nice, ok, activité, je vais activité, et par tard. Puis oui, je l'ai seulement fait une fois avant de faire la vidéo. Juste des fois. <coughs> bon. Ok. on quitte la mission. Puis aussitôt que vous posez croix pour la quitter, vous mettrez une flèche de tourette. Bon, là ça rejoint la mission à 6 tout seul. Vous ne faisiez rien quitter normalement. Là, on quitte. Bon, là vous êtes lagué. Fait que là, vous allez embarquer dans votre voiture. Qui est dans votre garage. Tant qu'on qu peut rentrer dans le garage. Moi je prends un petit cop-biard, on embarque dedans. et là vous allez faire flèche de droite, puis vous acceptez la mission en pesant le bouton A. Là, on accepte la mission. Puis là je l'ai mitraillé le A pour y être sûr. Bon, puis là vous êtes dehors, puis normalement, si ça a bien fonctionné, vous élevez votre véhicule et gomme mode. Là je vais Nez. Yep, on va la raccrocher au nez. Hop, on prend un petit basica. Et voilà, il n'y a que des gommes. Aïe! Ok, attends, je viens vérifier autre chose. Normalement, les vitres sont incassables, je pense. Tant que vous les cassez pas vous-même. Ah ok non, les vitres sont pas incassables, mais au moins votre véhicule est vraiment godman. Fait que si quelqu'un l'explose ou voilà elle le veut, ils peuvent pas le détruire. <rire> c'est ça qui complète la vidéo d'aujourd'hui. Nice. Fait que là, je viens exploser un petit C4 de plus. Yep. Et oui, c'est vraiment... Euh, Vanille éliminer <rire> Pokémon.